Alléluia. Alléluia. Je dirais bonne année à ceux qui sont venus aujourd'hui. Que j'ai révis encore aujourd'hui. Bonne santé. Je suis très content euh, de vous voir encore en je souhaite toute autre chose pour vous. Comme la Bible nous dit, vous êtes bénis dans toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Et cela arrive dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Pour ne pas vous déranger longtemps, on va rester debout. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons rapidement lire dans les livres de Deuteronome, chapitre 8, verset 17 à 20. Deuteronome 8, 2, 17 à 20. C'est lui qui a trouvé qu'il peut nous lire au nom de Jésus. à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les, pour les acquérir afin de confirmer comme il est, il est fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes cœurs si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles, et que tu ailles après d'autres Dieu, si tu les sers et te prosternes devant eux je vous déclare fermement aujourd'hui que vous serez périllés que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'éternel fait périr devant vous. Parce que vous n'auriez pas écouté la voix de l'éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi Bienvenue dans la présence de Dieu avec un bon sourire. Bienvenue dans la présence de Dieu. S'il faut se déplacer, déplace-toi. Bon, on en a ton frère qui t'y a dit aujourd'hui, aujourd'hui. Il y a en bonne santé, il y a beaucoup de santé. Bonne année, bonne année. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai pas un thème pendant ces deux dimanches. C'est un message que j'avais commencé depuis euh, le dimanche passé. Je savais que. Il y a d'autres personnes qui, qui étaient à vacances, qui devaient retourner aussi. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu la force de, de venir le premier dimanche. Peut-être qu'ils vont venir le deuxième. Euh, mais malheureusement, normalement, les premiers dimanches, on fait la Sainte Seine. On fait la Sainte Seine, le premier dimanche de l'année. C'est quelque chose qui est très important. Très, très important. La Google recommande de le faire à chaque fois pour penser à la mémoire de notre, de notre Seigneur Jésus Christ à dit, sa mort et sa résurrection. Amen. Le message que je vais donner à l'église, où j'avais commencé depuis le dimanche passé, je vais intituler ces, les conseils d'un père à ses enfants. Vous savez, chaque, chaque année, je donne ces conseils et ça, ça apporte beaucoup de choses. Et Dieu aussi aide beaucoup de personnes par rapport à ces conseils. Comme j'avais dit, chaque enfant dans sa famille a une éducation de base. Et si on voit un enfant en dehors de la maison ou en dehors de la famille, il ne se comporte pas bien, les gens vont dire directement que cet enfant a raté l'éducation de ses parents. Amen. Et dans une église aussi, nous devons avoir une base, la façon de faire des choses, un comportement que nous devons appliquer à l'église, auprès des gens, là où nous travaillons. Une éducation spirituelle qui peut nous aider pour faire ce parcours que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'avais dit, avant qu'on puisse démarrer par des messages, je dois donner ces conseils à l'Église. Ça va nous aider tout au long de cette année 2020. Il y a un message, je ne sais pas si j'avais prêché ça dans quelle année, mais il y a un frère Amigo qui le répète tout le temps, une bonne conscience. Il n'est pas le seul à répéter cela, c'était juste un conseil. Et beaucoup de personnes, ils ont eu de conscience par rapport à ce c'était, juste un conseil que j'avais donné. Je ne sais pas si c'était dans la petite salle ou ici, mais ça fait longtemps déjà. Premier verset où là nous allons lire, la Bible attire notre attention en disant ceci. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma mère m'ont acquis ces richesses. Les dimanches passés avaient dit une chose. Vous savez, tout au long de l'année 2019, il y a beaucoup de nos proches qui sont morts. Il y a beaucoup qui ont eu des accidents et leur vie a été détruite. Il y a beaucoup qui ont perdu peut-être de l'argent, ils ont perdu peut-être des proches, ils ont perdu peut-être des personnes très importantes. J'avais dit moi, dans une seule année, j'ai perdu deux personnes dans la famille. Ce ne sont pas des personnes comme ça. Ce sont mes propres et sœurs, même sans. Mais peut-être toi aussi, tout autour de toi, peut-être tu avais perdu des personnes aussi très importantes. Et en regardant peut-être la vie que toi tu amènes, la façon dont tu te comportes, et la façon dont ces personnes-là se comportent envers Dieu, Peut-être que ces personnes-là, ils étaient mieux que toi. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse permettre que ces gens puissent partir et toi tu restes? Nous devons reconnaître l'amour de Dieu dans notre vie. Nous devons reconnaître la bonté de Dieu dans notre vie. Et au jour d'aujourd'hui, peut-être nous ne le disons pas comme ça à Dieu. Mais notre façon de faire, notre, notre, notre, notre, notre, notre, notre, notre amour envers Dieu, ça montre que peut-être la personne, il pense que parce que je travaille beaucoup, c'est pour cela que je suis ce que je suis. Parce que j'ai beaucoup de relations, c'est pour cela que je suis ce que je suis. Parce que je, je, je, je, je, je, je, je, je connais beaucoup de personnes, c'est pour cela que je suis ce que je suis. Mais la Bible tire l'attention des enfants d'Israël. C'était un message que Dieu avait donné à Moïse et à dire aux enfants d'Israël lorsque vous allez entrer en terre promise. Vous serez bien, vous allez manger, vous allez boire, mais gardez-vous. Gardez-toi à dire que c'est par ma force. Enfin, tu peux fournir des efforts, des efforts et des efforts. Mais si Dieu, si Dieu ne permet pas, tu ne vas rien faire. C'est pour cela, frères et sœurs, si en 2019, tu aimais l'argent plus que Dieu, maintenant, fais l'inverse, aimais Dieu plus que l'argent. Si en 2019, tu pouvais sacrifier les choses de Dieu pour l'argent, cette année commence maintenant à sacrifier l'argent pour un dieu. Frère, ça te permettra d'avoir une très bonne relation avec Dieu. Ça, ça te permettra d'avoir encore la main de Dieu plus dans ta vie. Frère, manque de la manifestation de l'amour de Dieu, ça peut aussi empêcher la main de Dieu dans ta vie. Mais la personne où il montre aussi à Dieu comment il aime Dieu, comment il se donne pour Dieu, comment il se sacrifie pour Dieu, Dieu ne permettra jamais, frère, on craint jamais. Même si tes larmes, ça peut couler, mais ça ne coulera pas longtemps. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va partager avec toi ces moments de combat ou ces moments de souffrance. Voilà pourquoi les conseils que je vais donner à l'église, frère. Nous devons aimer Dieu de tout nos cœurs. Nous devons se sacrifier pour Dieu de tout nos cœurs. Nous devons mettre Dieu à la première position dans notre vie en tout et pour tout. Ne sois pas seulement capable de sacrifier l'œuvre de Dieu, de sacrifier l'Église, de sacrifier Dieu pour ton travail. Sois aussi capable de sacrifier ton travail pour Dieu. En disant qu'aujourd'hui, je ne veux pas faire cela, je vais faire pour l'Église. J'avais donné un exemple. C'est une de manifestation de l'amour que tu aimes Dieu. Le but, ça commence à 13h30. Mais toi, tu te réveilles à 13 h des fois, à 13h30 aussi, tu te réveilles. Tu commences à se préparer. Si tu as des enfants, tu prépares aussi les enfants. Tu arrives à l'église peut-être à 14h, 14h30. Il y a des gens qui arrivent même à 15h. Mais on ne grand jamais, on ne jamais dans ton travail, on ne jamais, tu arrives en retard. C'est la Fifi, me regarde. c'est juste un conseil. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. On n'accepte jamais arriver dans notre travail en retard. Déjà trois fois, trois fois que tu arrives en retard, il y aura déjà des avertissements. Ce Dieu, c'est un, un, un Père démocrate. Il nous oblige à rien. Mais nous devons manifester notre amour, notre amour librement envers lui. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. En toi-même, tu peux prendre une décision dans ton cœur en disant que « Ah non, Puis en retard à l'église. » voyez, nous sommes dans une salle où nous arrangeons des choses. On doit arranger, après arranger, on doit enlever. Mais imagine, depuis qu'elle te commencé à venir à l'église, aucun jour t'ai venu avant pour arranger aussi des chaises. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Si tu m'aimes, montre-moi que tu m'aimes. Si tu aimes Dieu, montre à Dieu que tu l'aimes. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est juste un conseil. J'ai rencontré une personne, je lui ai dit une chose. Dieu ne nous bénit pas, c'est pas parce que nous faisons des longues prières. Dieu ne nous bénit pas, seulement parce que nous prêchons. Dieu ne nous bénit pas seulement parce que nous, euh, euh, nous chantons. Il y a aussi des petites choses. Comme venir à l'église, être au balayé, tu es devenu serviteur des autres. Peut-être ce qui n'a jamais arrivé dans ta vie, ça peut arriver à cause de ce que toi tu fais. Alléluia. C'est un conseil, ce sont aussi des petits secrets que peut-être tu ne sais pas. Peut-être que toi, ce que toi tu vois grand, que je veux faire, ceci pour Dieu. Dieu ne le voit pas grand pour toi. Voilà pourquoi des fois Dieu permet que nous passions dans les étapes de brisement. Dans les étapes de brisement. Des petites choses, quand tu le fais, tu vois comme si que non, mais que moi ça, moi je ne vais pas le faire parce que je vais être humilié. Or Dieu t'attend dans des choses comme ça. Tu as la capacité de donner 5000 euros par contre comme ça à l'église pour que quelque chose se fasse. Mais c'est impossible pour toi de venir très tôt débalayer. Non, moi, c'est ça, c'est pas mon niveau. Or, Dieu ne t'attend pas dans les cinq mille. Dieu t'attend de des petites choses comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu dit, regarde-toi. De dire que c'est par ta force. Parce que Dieu savait très bien que Israël, après avoir entré à la terre promise, il pouvait très bien oublier Dieu. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y avait pas la souffrance. Frère, enfin, n'oublie pas parce que pourquoi Dieu avait rappelé à l'Israël toutes ces choses-là? Vous savez, à des fois, ça, ça nous énerve quelqu'un te rappelle un bienfait qu'il a fait pour toi. Alléluia. Peut-être tu vas lui dire, mais pourquoi tu me rappelles ça? Dieu a rappelé en Israël, en disant que, écoutez, lorsque vous allez entrer là-bas, n'oubliez pas où vous étiez. Où vous étiez en Égypte? Vous étiez là de soulever des briques, des pierres, des travaux forcés. Mais lorsque vous allez entrer, entrer, il ne faut pas dire que c'est par votre force. Frère, là où nous sommes aujourd'hui, avant que tu arrives là, tu étais quelque part. Ce que tu reçois aujourd'hui, avant que tu commences à les recevoir, avant c'était une difficulté pour toi. Imaginez, on te dit aujourd'hui, va au secours catholique, va attendre des yogourts tu, qui vont expirer après un jour où des yogourts, des yogourts qui ont déjà expiré. Yogourts. Yaou. C'est ça, ça non peut-être je vais mal Bah ben, y a où hein? Parce que lorsque. yop, c'est ça, yaourt, y a où? Mm -hmm. c'est ça. Donc lorsque, lorsque, lorsque tu pars là-bas, c'est très rare de manger euh, ou de prendre un yaourt qui, qui va expirer au moins euh, euh, avant un mois ou même deux semaines, c'est c'est trop rare. Tu vas le raconter, l'idée. Mais il y a d'autres qui ont déjà exposé, on te dira que non, ça reste encore une semaine, on peut encore le manger. Au jour d'aujourd'hui, tu ne vas pas aller. Tu n'iras pas. Mais il y a des personnes, et ils comme ça, c'est précieux pour eux, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, César, César, Arabes, c'est un franc-conféré, ces je ne sais pas quoi mais tu oublies lorsque tu étais arrivé avant que la porte des secours catholiques s'ouvre, tu étais la première non, les gens qui viennent déposer, il faut que j'arrive avant pour que je prenne une jaquette, un bon jaquette parce que j'ai ça, il me fait froid il fait froid mais aujourd'hui tu n'as plus le temps d'aller là-bas est-ce que tu sais que toi, tu as sauté ce niveau-là. Il y a des personnes que vous étiez ensemble. Et continuez toujours aller Ici, à aller là-bas. Alléluia. Au Ici, a quitté. Tout passé ne sont pas des passés à oublier. Il y a d'autres passés qui nous aident à s'approcher encore plus à Dieu. Et à reconnaître le bien de Dieu. Quand tu regardes ton parcours, frère, Osana Boulingouan Zami, Osana Makasso Serat Zami, Osana makasa Lingat Zami. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire, Amen? Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Dieu dira à Israël. Garde-toi. N'étude pas que parce que je travaille beaucoup, j'ai aimé quelque chose où la Bible dit, attendez, j'ai vais lire ça. Si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles auprès de notre Dieu, si tu les serres et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Écoutez la conséquence. Juste parce que tu vas oublier Dieu, Dieu dira aux enfants d'Israël Soki Boko sali. Et que vous commencez à dire que c'est par notre propre force que nous avons ça, nous avons ça ou nous avons ça. Au oh, pouvoir. Vous périrez. Voilà pourquoi lorsque j'ai parlé sur la reconnaissance, frère, Dieu n'aime pas des personnes irreconnaissantes. La façon de reconnaître Dieu, c'est important. 2020, frère, si tu veux que ça soit une année exceptionnelle, que tu vis dans la bénédiction, dans, dans, dans, dans le victoire, que tout marche bien, c'est toi qui vas faire cette année une année victorieuse, une année de bénédiction, une année... C'est toi, ce n'est pas Dieu. Parce que ta façon de collaborer avec Dieu, ta façon de faire des choses avec Dieu, c'est là qu'il va pousser que l'année 2020 soit une année de bénédiction pour toi. Au cas contraire, si tu fais la même chose que tu faisais en 2019, tu auras les mêmes résultats en 2020. Ne t'inquiète pas. Si tu marchais comme ça en 2020, à 2019 et en 2020, tu continues à marcher comme ça, sache-le très bien, rien ne va changer. Tu vas continuer à pleurer, Mais, dans l'église de dieux. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, deuxième point j'avais dit, devenir un vrai adorateur. Jean chapitre 83. Où la Bible dit, l'ère infini, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'avais dit, les vrais adorateurs, ce n'est pas Sœur Christelle, Sœur Fallon et Sœur Raquel, parce qu'ils chantent, elles chantent plutôt. Ce n'est pas le fait de chanter, de passer devant des chanter et ça te fait un vrai adorateur, non. Un adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui chante, mais un adorateur, c'est quelqu'un qui a un grand amour, qui manifeste envers Dieu. Son amour est toujours, en fait, libre pour Dieu et il se à fond pour ces dieux-là. Vous savez, voilà pourquoi tu vas voir, David n'a jamais eu honte d'adorer Dieu, de danser, de faire tout pour Dieu, parce que son cœur était pour Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement des personnes qui viennent à l'église. Mais Dieu, le temps que nous sommes, il a besoin, frère, des vrais adorateurs, des personnes qui adorent Dieu en esprit et qui adorent Dieu en vérité. Fais-toi un vrai adorateur pour Dieu dans cette année 2020. Que cela soit un défi pour toi. Mais parce que comment je peux me faire un vrai adorateur frère? En montrant un grand amour envers ton Dieu. L'amour n'a pas de limite. Là où il y a l'amour, je peux faire tout pour cette personne, sauf rien. Non, moi je viens seulement à l'église, après l'église, c'est fini. J'avais très bien dit. Vous savez, dimanche, c'est une journée qui est comme le euh, coutume, en fait. Où tout le monde il sait que non, dimanche, je ne peux pas rester à la maison, je dois aller prier. Où tout le monde, tout le monde, même les païens, le dimanche, tout le monde, tout le monde, il veut venir le dimanche. Mais on est ici, on est ici le jeudi, t'es où On est aussi le samedi, t'es où Un adorateur, c'est quelqu'un qui se montre à Dieu, à tout temps. Il est là présent. Que cela soit aussi un défi pour toi. À 2019, même si j'ai rien à faire, j'ai restais à la maison, je ne venais même pas à l'église pour, pour prier. Frère 2020, essaye d'échanger, essaye d'échanger. C'est juste un conseil que je te donne. C'est juste un conseil. Moi aussi, dans mon côté, j'avais regardé des choses. Ça, je ne faisais pas souvent. Maintenant, je prends la décision de commencer à le faire pour Dieu. Frère, enfin, nous pouvons changer notre année nous-mêmes par des décisions que nous pouvons prendre. Ne regardez pas parce que lui, il ne fait pas ça bien, Oh elle ne fait pas ça bien, c'est pour ça que moi je vais la suivre. Non. On peut venir le même jour, on a une même date de l'anniversaire, une même date, mais les minutes et les secondes, ça sera toujours différent. Même les jumeaux, le minute et les secondes ça sera toujours différent. Vous savez pourquoi? Parce que chacun rendra compte à ce qu'il fait devant Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écoutez frère, fais-toi un vrai adorateur pour ton Dieu. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Regardez en avant et avance. Troisième point que j'avais parlé, de s'attacher à l'œuvre de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile de voir les gens s'attacher à l'Église s'attacher au propres de l'Église s'attacher aux choses de l'Église. Lorsque l'église est bénie, ce n'est pas les quatre mères qui seront bénis. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Je suis célibataire, je vais me marier. Dieu ne voit pas mon mari en dehors de l'église. Dieu voit mon mari dans l'église. Mais comment est-ce que ce, ce mari-là, il va venir il faut que l'église arrive dans une dimension où ça va attirer cette personne là oh, cette personne là, il viendra seulement parce qu'il est comme une bénédiction pour moi mais pendant que moi je suis détaché, loin de Dieu je ne travaille pas pour l'œuvre que Dieu m'a donnée. cette bénédiction n'arrivera jamais j'ai touché le point de mariage ça peut être aussi le point d'une bénédiction. Savez-vous que l'église, c'est un corps. Un corps complet, ça marche bien. Mais un corps qui est incomplet, où il organe qui manque, ce corps-là, il est malade. Voilà pourquoi nous devons travailler, attacher pour l'avancement des lèvres de Dieu. C'est ce que je te donne. Vous savez, ce n'est pas hasard que tu es là. À Lyon, je ne sais pas si on a combien des églises, Mais pourquoi Dieu a permis que toi, tu sois là? Bien qu'il y a beaucoup de choses des hauts et des bas, des problèmes qui arrivent, mais Dieu permet que tu sois là. Ah non, moi je ne vais pas attacher à l'église parce qu'il y a trop de problèmes. Vous savez, dit chapitre 7, 5, il y avait un homme et beaucoup de personnes ont déclaré à Jésus en disant que le Seigneur s'il doit bénir cet homme, s'il doit écouter cet homme, pourquoi Parce que c'est lui qui fait beaucoup pour notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. Le dimanche passé, j'avais dit ce n'est pas cet homme qui avait déclaré que tout le monde puisse parler de lui. Mais les gens voyaient ce qu'il faisait pour la nation et ce qu'il faisait pour l'Église. Calme pendant 30 secondes. Regarde, tu fais quoi pour l'église de Dieu? Tu fais quoi pour l'église de Dieu? J'avais donné un exemple. On a une chaîne YouTube à l'église où nous partageons le message. Mais la façon dont il sape. Le message de l'Église, c'est grave. C'est grave. Regardez les choses que toi, tu publies sur les réseaux sociaux. Ça, ça, ça ne te concerne même pas. Tu connais même pas des gens qui ont publié ça. Mais toi, tu prends, paf, tu jettes. Pendant que ta maison a besoin de ta contribution, pour l'évolution et pour l'avancement de ta maison, des lèvres de Dieu. Tu ne le fais pas. Un petit chien, mais pouf, un petit commentaire. Tous tes amis, ils verront le message. Ils verront le message. Si toi, tu ne fais pas ça, dis à ton qui va venir le faire à ta place. qui va venir le faire à ta place? Regarde l'histoire qui, euh, c'est pas quelque chose d'étrange, je les connais tous. Peut-être que tu as eu partagé, peut-être tu as aussi commenté, mais ça te regarde même pas. Entre temps, ces frères-là, c'est ton frère aussi. C'est ton frère. Alléluia. Tout le monde parle de Mike Calambay ces derniers temps. Tout le monde. Tu as suivi hein? ce qu'il a fait. Ah, il a fait mal. Oui, il a fait mal. Mais c'est ton frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez une chose, ce qui se passe aujourd'hui dans la famille chrétienne. De Dieu va faire mal. Peut-être le mal cet enfant de Dieu-là a fait. Toi, tu le fais en cachette plus que lui. Mais tu n'as pas le temps de prier pour lui. Mais toi, tu vas prendre encore là là où il a tombé. Toi, Tu commences à l'achever très bien. J'ai suivi un jour un prédicateur. Il a dit qu'il y avait des garçons dans la même maison. Les petits, il va sortir, il a fait un grand dégât, il a tué les gens. Il vient avec le chemise plein de sang. Quand son grand frère il a vu, il a regardé, il a dit, mais pourquoi tu es venu comme ça, Yaya? Je viens de là, j'ai tué beaucoup de personnes. Mais pourquoi tu as fait ça Par cet amour-là, Yaya va dire à son petit frère, enlève le chemise que tu as. Même si vous n'avez pas d'accord pour moi, je m'en fous, je suis pasteur. Je vous enseigne, ce que je dois vous enseigner. Le petit frère, il a enlevé. Il va donner à son grand frère. Lorsque les grands frères vont mettre ça, il a dit à son petit frère, entre dans la chambre. 30 minutes après, il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Ils ont dit, on cherchait un tel parce qu'il a fait ceci. Les grands frères, ils ont fait se présenter à la place de son petit frère. Il a dit, « Je suis là. » Ils ont pris ses grands frères. On lui a tué à cause de son petit frère. Son petit frère est resté. Le petit frère a compris que mon grand frère a fait ça à cause de l'amour qu'il avait, qu avait envers moi. Vous savez qui a fait ce geste C'est Christ sur la croix. Est-ce que tu peux dire « Amen, amen. » Tu peux dire « Amen » amen. Amen. La Bible dit qu'il n'a jamais connu les péchés. Il n'a jamais connu les péchés. Mais il est devenu péché sur la croix à cause de toi hein? et moi. Nous avons la facilité de partager sur les réseaux sociaux des histoires que nous ne connaissons ni le pied, ni la tête. On ne connaît pas les débits, on n'a même pas le temps d'examiner des choses. Mais à tant que chrétiens, on prend l'arme et on commence à achever cette personne. Écoutez, frère, dans un pays, si on tue tous les sages, ce pays-là sera détruit. Un pays a besoin des sages. Les temps que nous sommes, le monde a besoin des serviteurs de Dieu. Le monde a besoin des hommes de Dieu. Vous savez, homme hein, et Dieu. Cela veut dire, ils ont des faiblesses et Dieu les aide. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Un conseil compère de cette église, une bonne façon d'aider un enfant de Dieu, lorsqu'il dépend ou il tombe, prie pour lui. Tu sais, il y aura un jour, peut-être Dieu peut t'élever plus que cette personne-là. Mais peut-être ce que toi, tu vas vivre, ça sera plus dur. Une bonne façon de Romain à qui es-tu qui juge mon serviteur? C'était juste un parenthèse que j'ai ouvert. Mais un bon conseil, si nous voulons les dans l'œuvre de Dieu, nous devons soutenir cette œuvre. Prenez le temps de partager le message. Prenons le temps de mettre un petit commentaire. Prenons le temps de partager sur nos pages, sur nos Facebook. C'est aussi une façon de gagner les gens. Mais on ne les fait pas. On ne les fait pas. Les choses que nous partageons, des fois les gens regardent. Mais... Est-ce que ça c'est un enfant de Dieu qui fait des choses comme ça Est-ce que c'est un enfant de Dieu qui partage des choses comme ça 2020 Essayons un peu de partager des bonnes choses On va aussi aider les uns et les autres Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen, amen. Est-ce que tu peux dire Amen Parce que là on a conseillé on Troisième ou quatrième chose que j'avais parlé J'aimerais bien vous lire ça, 1 Timothée, chapitre 5, 17. 1 Timothée, 5, 17. Et Éphésiens 13, 17 aussi. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à, à l'enseignement. La parole du Seigneur. Oui. Amen. Éphésiens 13, 17. Hébreu 13 du 7 mm -hmm. mm. Je lis la parole Seigneur Amen Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, Et qu'une ne vous serez d'aucun avantage La parole du Seigneur Amen. La parole du Seigneur Amen, Amen. Ici, je veux parler sur le respect des serviteurs de Dieu. La Bible insiste sur ce qui nous apporte la parole. Ce qui passe devant pour apporter la parole de Dieu. La Bible nous dit. Nous devons respecter nos responsables parce qu'ils veillent sur nos âmes. J'avais souligné le dimanche passé, la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui veille sur nos âmes, mais c'est responsable. Ce pasteur-là, ces anciens-là, ces prédicataires-là, ils veillent sur nos âmes. Nous devons les respecter. La Bible dit pourquoi? Parce que quand ils font ça, ils doivent faire ça avec joie, non avec gémissement, non avec regret, ce qui ne seront pas à notre avantage. Frère, Église du XXIe siècle, a une très grande impolitesse face au serviteur de Dieu. Non seulement parce qu'il y a des habits, mais les temps que nous sommes, l'Église, les enfants de Dieu, les chrétiens n'ont pas de respect face au serviteur de Dieu. Vous savez, ça fait une semaine, je parlais avec un pasteur, pour faisait quelque chose. Il m'a demandé, pasteur, comment l'œuvre de Dieu ici en Europe, comme moi j'ai toujours dit, frère, c'est dix mille fois difficile qu'en Afrique. Les gens ne respectent pas le serviteur de Dieu. Si vois, quelqu'un vient à l'église. Il fait quelque chose de pas bien. Tu les reproches. Les paroles ne sont pas ici ou dans le cœur. Les paroles des chrétiens ici sont ici. Il te donne la réponse directe. Enfin, ce n'est pas une bénédiction si ton pasteur si ton responsable il gémisse ou il a des regrets, pour toi, c'est pas une bénédiction. La Bible dit, lorsqu'ils font ça, c'est-à-dire lorsqu'ils veillent ici vos âmes, ils doivent faire ça avec joie. Et non avec gémissement, et non avec regret. Frère, peu importe son âge. Peu importe son rang social, peu importe son intelligence, mais tant qu'il est en responsable, enfin, je ne parle pas seulement de moi On a des personnes comme Papa papi, on a des personnes comme un frère Moïse, on a des personnes comme mon Jenny, des gens qui travaillent dans la prédication. on doit respecter ces gens, frère. c'est pour notre bénédiction. Pourquoi tu as toujours des réponses à donner à ces, qui à, à ces personnes qui t'enseignent la parole de Dieu? Pourquoi tu n'as pas la facilité d'écouter enfin, la seule différence, j'ai toujours dit la seule différence, on peut être au même âge. Tu peux être plus âgé que moi. Je peux être plus petit que toi. Tu peux parler un très bon français que moi. Mais il y a une différence parce que lui, lui, a été coulé sur la tête d'un responsable qui te dirige. Frère, on ne devient pas un responsable parce qu'on est très intelligent. Non. Non. On ne devient pas responsable parce qu'on n'a pas plus 12 ou plus 14 ou plus 24, non. Tu dois être choisi, mis à part. Parce qu'il y a des choses que tu peux voir, tu peux faire face, tu ne verras ça jamais, tu ne peux jamais apprendre ça à l'école. Ni à la théologie, jamais. Mais c'est le Saint-Esprit qui te capacitera, pour que tu fais face à toutes ces choses là voilà pourquoi je vais donner conseil à l'église vous savez moi j'ai un respect que je donne aux serviteurs de Dieu qu'ils tombent ou qu'ils ne tombent pas je ne jamais les connaître ou ne pas les connaître frère j'ai commenté jamais. Vous savez, un jour, Saul, il est en train de poursuivre David. Il poursuit David pour les tuer. Et il est arrivé quelque part, il est fatigué. La Bible nous dit, Saul, il dormait. Et David, il va venir, il va voir Saul, il dormait. Saul, il était encore dans son poste, David était, il était loin, mais il n'était pas encore pris la poste du roi la Bible nous dit, il a regardé il a dit, je ne peux pas toucher au moins de Dieu je ne peux pas porter la main sur lui mais il avait toute la possibilité de tuer Saoul. parce qu'il les poursuivait. tu sais pourquoi? parce que Dieu en ce moment là bien que rejeté il regarde ça. David ma Makam. David Abaray Makam, -ma, frère. Je peux connaître ou ne pas connaître ce serviteur de Dieu. S'il si tombe ou il fait quelque chose, je ne commande jamais. Parce que, un, je ne sais pas l'alliance où il est avec Dieu. Dieu, je ne sais pas quand est-ce qu'il a réparé avec Dieu. Pendant que toi, tu vas chercher à commencer à les condamner. Et lui, en ce moment-là, il a réparé avec Dieu. Il est retourné avec Dieu. Frère, c'est toi qui tomberas avec tes problèmes. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, on est à l'église, mais on est malheureux. On vient, on prie Dieu, mais on a divers diverses problèmes dans notre vie. Parce que là où ça vient, vous savez au jour d'aujourd'hui, les malédictions ne viennent pas seulement dans nos familles. Ouais. Oh parce que cet oncle-là avait parlé ceci, avait parlé. Non, ce que toi tu fais, si tu ne mets pas la musique que est, tu mets les choses qui critiquent les enfants et le, le, le, le serviteurs de Dieu. Frère, apprenons à respecter les et de Dieu. La même façon tu vas considérer cet homme, la même façon que Dieu va te bénir au travers de cet homme-là. Si tu le considères comme moins que rien, au travers de lui, au travers de lui, tu auras hein, rien. Voilà pourquoi moi, des fois, ça, ça m'étonne que ça ne te fait pas peur, parce que le dimanche passé, j'avais prié pour les gens pour 2020. Aujourd'hui, je vais prier encore pour les gens. Parce que je pense qu'à tant que père spirituel, ma prière c'est important pour ton parcours en débutant. Et ça peut t'épargner dans beaucoup de choses. Et pour moi ça m'étonne, mais cette personne, pourquoi il dit ça Pourquoi il répond ça Pourquoi s'est comporté comme ça Et dans un ce moment cette personne va oublier, il va te chercher. Parce que j'ai besoin de toi, parce qu'il faut que tu pries, parce qu'il faut... Mais t'es où On est où Respecte pour que tu puisses bénéficier de cette grâce. Respecte Je vous avais donné un exemple de, ce, de cette sœur. Cette sœur 15 ans, elle n'a jamais tombé, tombé enceinte. Ça fait longtemps qu'elle ne tombe jamais enceinte. Je priais pour quelqu'un, elle est tendance. Je lui dis, dis à ton mari d'aller faire je ne sais pas quoi pour que vous arrangez les choses. Elle ne m'a pas écouté. À moi, il a quelques jours, moi, il a Pour elle, l'espoir est si, La bien. C'est la grave. Pour le pasteur, à y a un peu de soupe. Lorsqu'elle est arrivée, elle m'a vu, elle m'a dit, pasteur, pas d'espoir. C'est la carrière. Mes soeurs, elle a dit, si, je ne suis pas Dieu, habitez pour pas d'un la carrière. On est en train de prier. Je lui ai dit comment ça faire. Ceci, c'est là, ceci, c'est là. Et je retourne ici après trois mois. Je suis encore enceinte. Mais qu'ils ans. Quand je suis arrivé, j'ai dit, mais ma foi Mais regarde cette fois. Tu disais, mais c'est ça là pour ça. Pour que tu gardes. Parce que Dieu, nous avons un Dieu qui est un Dieu de principe vrai. Si tu n'es pas dans le principe de Dieu, les diables peuvent te toucher. Or, oh, en fait, la considération, cette considération, Dieu l'a fait grâce et l'a reçu la grâce de Dieu. Frère, la façon dont tu prends ton pasteur, tu prends l'homme de Dieu, c'est aussi la façon dont Dieu va te bénir au travers de lui. Ça m'étonne tu regardes une maman, un papa, j'ai une fille, j'ai un garçon. Tu les regardes, ils te parlent, ils te mentent. Et quand ils te mentent, tu regardes, tu sais qu'ils te mentent. Il a commencé dès le début jusqu'à la fin, il finit. Des fois, tu le dis que tu, des fois, tu regardes, tu écoutes, juste. Mais tu rentres chez toi, tu te dis, mais cette personne, pourquoi il ment Pourquoi elle ment Si tu ne sais pas considérer les serviteurs de Dieu, c'est difficile que tu sois béni au travers de lui. Voilà pourquoi tu verras. Ton pasteur peut prier dix mille fois pour toi. Voilà t'es Non, parce que, parce que la considération que tu as envers lui, c'est comme ça. Et sa grâce ne peut pas se manifester envers toi. ne se manifestera jamais. Parce que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, en reçoit pair récompensé à Moussakoli. Et c'est respect, c'est respect au milieu chrétien. Il parle à son pasteur comme il veut. Il parle à la femme de son pasteur comme il veut. Il parle à quelqu'un qui passe devant pour prêcher la parole de Dieu. Comme il veut. Frère, peu importe ton âge. Tu es mon fils ou ma fille hein, spirituelle. Amen. Et tu dois avoir du respect. La Bible dit considère, parce que et, alors, ça ne sera pas de ton avantage. De ton avantage. Oh non, frère, moi, je vais pousser. Frère, c'est une grâce. Si tu regardes dans la Bible, il y a eu des rois à 12 ans. À 12 ans, Dieu va les lever. C'est juste un conseil que je vais te donner. Plus tu appliques ces choses, plus tu verras, beaucoup de choses changeront dans ta vie. Parce que dans l'église, il y a une impolitesse totale au service de Dieu. Je ne parle pas de jeunes. Des jeunes garçons, des jeunes filles. À commencer, des papas, des mamans, jusqu'en bas. Considère de personnes qui vous apportent la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est quelque chose qui est spirituel. Vous voyez Macron, il dirige toute une nation. Il a quel âge Il dirige naba coco, naba jeune garçon, naba papa, oyeur naba coco. Mais lorsque cette personne se présente, avec un respect. La Bible dit. On doit honorer nos parents, c'est-à-dire nos parents biologiques. Mais la Bible, la même Bible a dit nous devons donner double honneur, double honneur aux serviteurs de Dieu. Est-ce que tu vois l'écart Tu peux dire Amen. amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est juste un conseil que moi je vais donner. Je vais terminer là. Jean chapitre 2, verset 15. Et notre personne de il lit Écusat il chapitre 6. Jean D15. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Et a fait un fouet avec des corps, il les chassa tous du temple. Un Jean, un Jean. Ecclésias 6, 1 à 2. Jean chapitre 2, verset 15. Un Jean chapitre 2, verset 15. Ouais. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ne point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Si quelqu'un aime les mondes, l'amour du Père n'est point en lui. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Ne point les mondes, ni les choses. Vas-y. Le chapitre 6, 1 de, de, de, de Jésus. Amen. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Dieu a pu donner des richesses, des biens et de la gloire à un homme. Et rien de ce qu'il désire ne lui manque. Mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir dont je oui, c'est un étranger qui en jouira. C'est de la fumée et c'est un mal Ah non. Là, je vais passer ça après. Je vais d'abord rester sur 1 Jean chapitre 1, verset 15. La Bible dit ceci, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et dans l'Église, aujourd'hui, il y a des gens qui aiment plus le monde de est que Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, on est comme ça. Venir rester deux jours ou trois jours dans l'arrêté des prières à l'église, c'est tout un problème pour toi. C'est tout un problème. C'est tout un problème pour toi. Tu te vois comme si. Tu devais aller voir des amis, tu devais aller visiter, ou ça, ça soit dans une fête, je ne sais pas où, que tu seras, tu seras libre. Frère, un enfant de Dieu qui vit en esprit, qui voit des choses en esprit, ça sera un plaisir pour lui de rester longtemps dans la présence des dieux. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. sont d'habiller surtout les adorateurs. Ceux qui chantent. Même notre façon d'habiller frère, sœurs, maman, papa. Même notre... Vous savez, le 31 décembre, j'ai failli faire la malaise ici. Et j'étais derrière, j'étais choqué. J'ai passé le 31 au premier avec tristesse dans mon cœur. ce que nous devons porter à l'église, nous devons savoir pourquoi, comment, qu'est-ce que nous sommes pour Dieu, qu'est-ce que nous venons faire à l'église de Dieu. Personne n'a besoin de voir ton corps. Personne. Et quand tu le laisses ouvert, les gens vont regarder. Moi, je contrôle tout le monde. Même ceux qui chantent, je regarde tout le monde. C'est mon travail. Si tu ne t'habilles pas bien, même si les autres ne te voient pas, moi je vais te voir. Moi, je vais te voir. Serre Hermette, ta sera parole. Merci. Je ne pas me déranger. Moi, je vais te voir. Et ce n'est pas bien, n'habillez pas seulement bien à l'église. Même là où nous partons dans nos fêtes, je ne sais pas, dans nos rencontres, quand nous postons des photos sur, je ne sais pas, Facebook, Instagram, je ne sais pas quoi, on est enfant de Dieu, pas seulement à l'église. Même dans nos réseaux sociaux, on est enfant de Dieu, frère. Tu mets un truc, une fois ça bouge un peu, qu'est-ce que c'est en dehors il faut que ça bouge, tout le monde voit votre kilote. Mais ben, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Habillez-vous bien. Pour quel intérêt tu vas acheter quelque chose Toi-même, avant que tu sortes chez toi à la maison, tu te regardes. Frère, enfin, tu te regardes. Sœur, tu te regardes. Mais comment tu vas acheter quelque chose qui va te humilier toi-même? Frère, n'aime pas le monde. Tu sais, tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé d'être habillé comme tout le monde. Non. Tu peux te bien, belle, et tu ouvres bien aussi ton corps. Et dans l'église des dieux, et une personne comme ça, reproche-la, ou reproche les il ne manquera pas des choses à te dire. Il ne manquera pas. Il a toujours, ou ils ont toujours une explication à donner. Même si la chose ça se voit en noir et blanc, ils ont toujours des explications. Il suffit des explications de Dieu. Et c'est triste. C'est triste. L'église a un lieu où nous devons être bénis si on joue, on peut aussi avoir la malédiction pour rien. Ouais, c'est juste un conseil que je donne. 2020. Nous devons changer les choses. Nous devons changer les choses. Si on ne change pas, on aura le même résultat. On aura le même résultat. On aura les mêmes résultats. On aura les mêmes résultats. C'est lui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu, l'amour du Père, n'est point en lui. Quand fait quelque chose du mal, on te reproche, On te reproche. Déjà une fois, on va prendre les photos ici pour tout le monde. Nous voulons faire des calendriers pour vous offrir gratuitement de vous donner on met une photos de l'église, on met une photo de votre pasteur, on vous donne gratuitement pour que ça soit un souvenir. Au jour d'aujourd'hui, Papa Jika n'est plus là. Est-ce que tu as les photos de Papa Jika Quelqu'un a les photos de Papa Jika Frère Amigo, oui. est-ce que quelqu'un a les photos de Papa Jika C'est quelqu'un qui a passé avec nous. C'est pour nous très bien. Venez prenons des photos ici. Non, moi non, non, non, moi je ne peux pas ça. Non, non, non, mais frère, sœur, t'es comment envers les autres? T'es comment? Voilà pourquoi le brisement, frère, le brisement, c'est très important. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est humble. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui considère les autres. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est obéissant. L'humilité, ça montre les fruits de l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne. L'humilité, c'est aussi le fruit du Saint-Esprit. Quelqu'un qui, a a, qui est habité par le Saint-Esprit, il doit être humble. L'humilité, la Bible dit, présente la gloire, tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux être trop intelligent. Tu peux avoir tout. Mais ton humilité, c'est là ce qui va faire que Dieu Élève, est-ce que tu peux me donner un amère Amen. Ah. Amen. Ecclésias, ça dit quoi Rélis-moi ces versets-là, s'il vous plaît. Ecclésias chapitre 6. De Jésus. Amen. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Mm -hmm. Dieu a pu donner des richesses, des biens et de la gloire à un homme. Mm. Et rien de ce qu'il désire ne lui manque Mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir jouer. Mm -hmm. Oui, c'est un étranger qui jouera. C'est de la fumée et c'est un mal douloureux Est-ce Est que tu as compris ce verset Salomon, il était un homme tellement sage Il connaissait beaucoup de choses Ce n'était pas la sagesse parce qu'il avait les cheveux blancs mais c'était la sagesse que Dieu lui avait accordée. Il priait pour la dédicace du temps. Pendant la nuit, Dieu va se révéler en lui. il lui va lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il demanda à Dieu la sagesse et l'intelligence. Et cet homme, il a observé beaucoup de choses dans le monde. Il a dit, il y a un mal que je vois. Dieu va donner tout. S'il faut des voitures, tu auras ça. L'argent des maisons, tout. Mais il va dire que toi-même, toi-même, la soit des fois, on peut la même chose. Tout est Est-ce que tu peux dire « Amen, amen. » Tu peux dire « Amen, amen. » Frère, tout est validé. Voilà la raison pour laquelle on doit pas s'attacher au travail plus à l'église et plus qu'à Dieu. On doit s'attacher à Dieu plus qu'au travail. On doit s'attacher à l'église plus qu'au travail. On doit pas s'attacher à, à, à, à l'argent ou à l'argent, je sais pas comment, plus qu'à Dieu, non! On doit s'attacher plus à Dieu qu'à l'argent! C'est bien prononcé? Ah, oui. Les Français. Non. Non, mais c'est... Frère, c'est juste un conseil que moi je vous donne. C'est juste un conseil. Frère Bongo, c'est un soukha. Mais la vie que nous venons chercher ici n'a pas la fin. Pourquoi Si on est bien avec Dieu, nous allons continuer. Voilà pourquoi la femme samaritaine, elle va dire à Christ, Seigneur, je viens ici chercher de l'eau chaque jour. Donne-moi de l'eau où je n'aurai jamais soif. Mm. »« Mais ça m'a mis à l'eau dans les sous-titres, pour se faire un retour à l'eau. »« Pour l'argent, Si, tu te défonces juste pour l'argent. » Si Dieu décide aujourd'hui, si Dieu décide aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer chez toi. Frère, c'est fini. C'est fini. Moi, j'ai deux Bibles avec un sac à la maison. La famille de papa, j'ai qu'à m'en donner. Au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai. Si tu te casses la tête, tu cherches beaucoup pour avoir beaucoup. Ecclesiastes a dit ça. Ecclesiastes a dit ça. L'homme il peut tout avoir, tout, tout, mais ce n'est pas lui. Oh, à vous, après avoir Mais pour que tu pour servir Dieu. C'est servite. Non, non, tu ne venais pas. Je ne suis pas bien. Je suis mon dos. Mais mon dos là qui faisait mal, l'obie. Non, vous savez. Oui. Mais l'église, mon dos faisait très mal. Parce que j'arrivais même pas à tourner comme ça. Les lendemain, de la je ne peux pas te parler, je suis au travail. Oh, mais, mais tu m'avais dit que tu as mal au dos. Comment tu ne peux pas parler Frère, 2020, n'ayez une autre façon de faire des choses, tu auras aussi des résultats différents de l'année 2019. Frère, au jour d'aujourd'hui, écoutez une chose. Au jour d'aujourd'hui, la mort n'est plus compliquée. Et je te dis quelque chose qui est vrai. Si tu roules dans ma voiture, tu roules avec ça. Dans n'importe quel moment, ça peut te prendre. Et ce qui est trop dangereux, le temps que nous sommes, les gens partent même et sans être malades. Même sans être malades. Dernièrement, j'ai une soeur. on parle avec elle, il m'a dit, pasteur, mais j'ai un ami qui est décédé, mais il était décédé comment Il était malade. Non, pasteur. J'ai parlé avec elle jusqu'à une heure du matin. Jusqu'à une heure du matin. Je lui ai dit que demain, je vais passer à la maison pour visiter tes enfants. À 6h du matin, on m'envoie le message qu'elle est décédée. Alléluia. Aux autres, dans le Aux autres, Frère, c'est maintenant que tu dois préparer les couronnes que tu vas recevoir. Sachant que il y a des couronnes de bois, il y a des couronnes à or, il y a des couronnes d'argent. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Moi, en tant que pasteur, vous savez. Et si a dans la vie et si, on a l'obac à et la vie, c'est dans l'église. C'est dans l'église. C'est dans l'église. Parce que chez moi, à la maison, des fois, je reste. Des fois, je reste dans mon chambre. Et si, quand on a et c'est ici. Ici, à l'église. Ici. Vous savez pourquoi Parce que la Bible nous dit, tu veux un sentinelle. Si tu ne préviens pas, les sang de ce personnes tombera sur toi. Mais si tu préviens, les sang de ces personnes tomberont sur leur propre -être. Moi, en tant que sentinelle, je fais quoi J'ai averti. Je fais que parler. Je fais que parler. Et je fais que parler. Celui qui a des oreilles pour attendre, il va attendre. Et celui qui a un cœur pour garder, il va garder. Arrêtez de aimer les travail plus que Dieu, plus qu'à l'œuvre de Dieu. Arrêtez aimer l'argent plus que Dieu, plus que l'œuvre de Dieu. Donnons aussi le temps pour Dieu. Servons-le. Parce qu'on ne sait jamais. Quelle que nous allons partir. Il faut peut-être plus des sur ce nous déjà d'autres a besoin d'humanité, même car on a un on a la on a beauté nous Oh il va dire elle est belle il va il est beau. Hein? il s'est habillé bon on a pas de il y a a il y a tu vas partir tu vas partir comme ça tu vas partir comme ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? amen tu peux dire amen, amen. amen. J'ai clôturé ici. C'est un conseil que j'ai voulu donner à l'église. Je dis aux anarchistes, samedi aux anarchistes, dimanche 23 h 30 ça fait des années que tu viens à l'église en retard. Ça fait des années que ton pasteur à toi, pour à il m'attend de la boue à quitter, pour yofan, ceux qui se font arranger à tes obines parce que tu as, as des choses à faire. La salle que tu viens, des fois tu viens, là où tu marches, on me dit ça non, papa, non, ça a pas pas, tu, tu laisses ici, quand ça va finir, pourquoi tu sortes, tu pars. Mais aucun okay, jour en disant que non, aujourd'hui je vais venir à temps, ne fiche que balayer tous les hommes. Mais chez toi, à la maison, lorsque tu regardes, Ici, il faut que je mette quelque chose. Là, une fleur. Salomon, il construisait sa maison. Il construisait aussi la maison de Dieu. Mets ça dans ta tête. Quand tu fais du bien pour toi, fais aussi du bien pour Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu. Amen. Fermons nos yeux. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour son amour. Nous disons merci à Dieu pour son amour. Prie Dieu que Dieu puisse te rendre fort. Que Dieu puisse te rendre fort. Capable à s'attacher. Que tu t'attaches à lui. Il te renforce. Il te renforce. Béni soit-il. Lorsque tu écoutes le message, tu es couché, tu commences à répéter. Mais lorsque tu sors, tu oublies tout. Même si dans l'église tu avais pris des décisions, vraiment je vais commencer à rien. Mais lorsque tu sors et si tu oublies tout, tu retournes dans la même chose. Je te dirais que c'est anormal. C'est pire diabolique. Si c'est ton cas, viens, je prierai pour toi. La seule chose que le diable fait pour détruire un enfant de Dieu. La première des choses, c'est écarter la personne humaine de Dieu. Et qu'il ne puisse pas prendre des décisions fermes pour faire ce que Dieu veut demande. Je vais prier pour ceux qui sont bénis avec les enveloppes des actions de grâce. Tu déposes, tu passes, je prie. Si tu n'es pas au oh moins s'il te plaît, si tu n'es pas prêt, tu peux passer. L'important c'est la prière. L'action des grâces, c'est l'expression de ton cœur. C'est quelque chose qui est involontaire. Si c'est bon pour toi de le faire, tu le fais. Si c'est pas bon pour toi. Ou tu n'as pas ça maintenant, tu peux l'apporter après. Peut-être une tête d'abord dans les champs, après je ferai une super pour pour la, la dernière. Elle peut avancer si.